Oui. Oui. Hey. Hey. Hey. Hey. Brandon. Brandon, Brandon Bon charrot, tu t'es ma ton porte-vue. Forte te pu, fort rebocu d'utilité publique au fond son peuple chenil qui confondit et l'armée leur cypril c'est alarmant quand ils pensent ah. est-ce que tu pines en regardant tes yeux Fais -te de mieux pi bâti ou rabati pas si ta ne mouille pas si si crois moi quand on pâtira je te rappellerai que tu as de beaux yeux hey. La dysenterie t'en d'en apprendre sur toi. Tu m'as déçu et j'écris pareil, moi. Tu m'as déçu et j'écris pareil, moi. Pas les mêmes, pas les mêmes, pas les mêmes bails, pas les mêmes bails, pas les mêmes bites, pas les mêmes putes, pas les mêmes valeurs, pas les mêmes prix, pas les mêmes brands, pas les mêmes donnes, pas la même cam, pas la même donne. Fais le Dieu, fais le Dieu, fais le mieux que moi, fais le mieux que nous. Que tu, que tu chiales